Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Est-ce que vous connaissez la technique, le principe d'entraînement qu'on appelle la série unique Le temps que vous vous abonnez à la chaîne, jingle Aujourd'hui, on va parler d'un principe d'entraînement qui s'appelle la série unique. Je regardais la dernière fois des vidéos de Frank Ropers, si vous ne connaissez pas, vous pouvez y jeter un œil dans le moteur de recherche de YouTube, euh, dans laquelle il évoquait justement ce type de training. Et en toute honnêteté, je ne connais pas, et je n'ai connu euh, personne qui s'entraînait ainsi dans mon entourage. Pourtant, comme d'hab, mise en place du bon scepticisme, et allons à sa découverte. La science, et donc beaucoup de ceux qui vendent cette méthode, expliquent que l'on peut obtenir de résultats qu'un entraînement plus classique où on réalise 3 à quatre exercices par groupe musculaire. J'ai donc poussé un peu pour comprendre d'où venait cette technique. Dans les années 70, quelques grands bodybuilders appliquaient le heavy duty. Si on le traduit littéralement en français, ça donne très résistant, ultra compétent, à toute épreuve. Si quelqu'un connaît la vraie traduction, n'hésitez pas dans les commentaires. Le but c'était de faire une série unique en utilisant en fait toutes les techniques possibles d'intensification. Et je vous donne un exemple, développer couché, vous allez faire, admettons, une montée normale qui va correspondre à votre échauffement, puis une série unique de 6 à 12 répétitions. Une fois que la dernière répétition est faite, vous allez intensifier en fait, l'exercice jusqu'à l'échec musculaire. Donc en gros, vous allez reposer la barre, et un partenaire va vous enlever 5 kg de chaque côté, vous allez recommencer aussitôt à une ou plusieurs reprises. Ou bien encore, vous allez finir votre série, un partenaire va vous aider à faire des répétitions forcées. Euh, ou alors il va vous aider à ralentir la négative, ou encore il va appuyer fermement sur la barre pour alourdir la négative et vous provoquer plus de dommages au fibres musculaire. Enfin voilà, il en existe bien d'autres possibilités d'identification, mais euh, c'était pour vous donner un exemple. Les études scientifiques n'ont qu'une seule série faite avec un maximum d'intensité est aussi efficace que plusieurs. Mais moi ce qui me chagrine dans ces études, c'est qu'elles se basent euh, sur un facteur de force et de progrès. À aucun moment on parle de prise de masse maigre, d'accord Et euh, aucune technique d'intensification n'est mise en exergue. On est simplement sur une série, point. Ensuite, euh, en fait ces études elles ont été réalisées sur des mouvements d'isolation, comme je sais pas le leg extension. Et euh, on sait très bien qu'en termes de stress métabolique, les, les exercices d'isolation sont très très faibles. Alors voyons les avantages et inconvénients de cette technique. Dans un premier temps les avantages. La méthode va vous apporter un gain de temps, d'accord euh, Exemple, développer couché en série unique, traction en série unique, squat en série unique, développer épaules en série unique, soit un 40 à 45 minutes de technique. Alors il faut bien prendre en compte qu'il y a quand même la partie d'échauffement euh, et euh, montée en poids. Ça va vous permettre de simplifier votre entraînement, d'accord Plus besoin de se prendre la tête sur les temps de repos stricts entre les séries. On garde euh, sur sa semaine les mêmes exercices de prévu. Par exemple, le lundi, dans votre programme, vous allez faire une série unique de PEC, développer couché le vendredi, la série unique, euh, développer incliné un calter. Pour ceux qui connaissent, ce n'est ni plus ni moins que du full body ou du half body, mais en série unique. Full body ou half body, c'est littéralement travailler tout le corps ou, ou travailler la moitié du corps. Les inconvénients. Mais en fait, le fait de maximiser les répétitions, ça permet de développer la coordination, et puis une meilleure proprioception, de faire la meilleure relation cerveau-muscle. Et il y a trop peu de répétitions forcément dans la série unique. Ensuite, on peut légitimement se poser la question de l'intensité. Est-ce qu'il est possible de mettre suffisamment d'intensité dans une série unique Attention, je précise sans les techniques d'intensification dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, est-ce qu'il est possible de déclencher suffisamment de croissance musculaire Quand vous entraînez, vous créez des dommages métaboliques et votre corps va sécréter des hormones anaboliques, hein, testostérone, hormones de croissance... La question est là, je n'ai pas la réponse car nous sommes dans les limites des études. Une seule série, enfin 3 ou 4 si on travaille plusieurs parties du corps, va-t-elle permettre de créer suffisamment cette réponse anabolique Alors que dire Mon conseil, si je devais utiliser la série unique, je le détournerais de son essence. C'est-à-dire par exemple, je l'utiliserais pour les triceps, mais après ma séance de PEC. Comme ça je sais qu'ils ont été bien sollicités au développé couché. Et là derrière une seule série pour les dégringuer, ça pourrait aller. Et si vraiment je devais l'utiliser comme une méthode d'entraînement parce que j'ai peu de temps pour m'entraîner ou, ou une autre raison, je serais plus dans le heavy duty, d'accord Avec des techniques d'intensification malade. Ceci dit, un heavy duty sur plusieurs parties du corps euh, dans la séance, c'est tendu. Et encore pire, à chaque séance sur la semaine, je pense qu'on doit réduire à 3 le nombre de séances par semaine, sinon on ne tient pas. En résumé, c'est pas acheter à, à la poubelle. Ça va dépendre de vos objectifs, de quel type de performance vous voulez, du temps dont vous disposez et surtout de votre niveau. Si vous êtes débutant, vous allez progresser, parce qu'au final c'est du full body. Et on conseille souvent aux débutants de faire du full body. Le corps en fait est sollicité complètement, euh, trois fois par semaine, et ça donne de très bons résultats quand on démarre la musculation. Le principal souci, c'est de s'assurer d'avoir une bonne exécution. Car comme je le disais tout à l'heure, c'est en répétant qu'on apprend à améliorer le geste, à ressentir les contractions, et donc à, à rendre un entraînement plus efficace. Au final, si vous faites euh, qu'une série au lieu de quatre, forcément l'apprentissage moteur est plus faible. C'est tout pour cette vidéo. Likez-la, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage des amis. Et donc partagez-la si elle peut aider certains de vos amis. Je vous dis à la prochaine fois, devenez chaque jour une meilleure version de vous-même.